Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bonjour Mélanie de Maman fait un gâteau. Vidéo extrêmement rare avec Kenwood, on va faire une vidéo exclusive. Oui, avec tous les accessoires, tous. Voilà, tout ce qui existe dans le catalogue Kenwood, c'est plus ou moins pour tous les robots, donc il n'y a pas à se tracasser. Et notre chef pâtissière va nous expliquer comment s'en servir. On va essayer en tout cas. Alors, pour plus de facilité, vous pouvez la suivre sur notre blog également, car c'est une vidéo un peu plus longue. Mais on a segmenté la vidéo. Dans la description, vous avez le temps, vous savez cliquer pour être porté à chaque accessoire que vous avez envie. Donc maintenant, tu vas nous expliquer tout ça On est parti Thomas, on y va, Bon, Premier accessoire qu'on va présenter, Thomas. Le KAX 950, le hachoir à viande. Tout à fait alors, c'est sur une sortie spécifique, tu nous expliques ça C'est sur la sortie lente. Donc, ouais. c'est devant qu'on va venir disposer l'accessoire. Alors, on va rapidement décomposer ça. Vous avez trois filières. Petite, moyenne, petite et grande. Selon le haché qu'on veut faire, le, le fil américain ouais. qu'on a envie, etc. Le tartare. Petit truc et astuce à l'intérieur du poussoir. Vous avez des petits accessoires qui sont rangés. Accessoires à saucisse avec différentes tailles. Accessoires pour le kebab et la filière qui se place avant la saucisse. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire ça. Non. On va montrer en fait simplement le hache, on va venir. Voilà. En fait. C'est parti. C'est parti. comme ça. Et puis... Alors vous le clipsez bien, donc il faut bien bien le serrer. Voilà. Voilà, ça ne sert à rien de serrer trop fort, je pense, dedans. Non, mais... non, mais c'est juste... Ah, voilà, ça, on, un a, une vis, réveil, on a une vis sans fin à l'intérieur. Ouais. Euh, Tout ça est en, est en acier, donc c'est très hygiénique. Ouais. On vient déposer le plateau par-dessus. On met la viande. Tu récupères. Voilà, regardez. Donc, vous savez maintenant faire votre haché, votre filet américain. Vous voyez que ça, ça se coupe extrêmement facilement. Vous entendez que le robot ne souffle pratiquement pas Non, et j'appuie vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment euh, la machine qui fait le travail. Voilà, même pas besoin d'un petit couteau, hein, comme ça on n'abîme pas ces filières. Il faut toujours avoir évidemment bien soin, vous voyez, regardez. Il faut évidemment bien hein, le, le laver après. Hein. Voilà ce que vous obtenez avec le hachoir à viande. Un entretien particulier pour ce genre de petite filière, simplement laver à l'eau Oui, et alors avec une petite brossette pour bien aller entre les mailles, pour éviter qu'il reste des résidus. Voilà. Euh, on ne met, met pas ceci au lave-vaisselle. Non. Vous les lavez, vous les entretenez à chaque fois que vous l'utilisez. Deuxième accessoire, Thomas, qu'on va présenter, oui. c'est le Sparalyser. Le Sparalyser, donc c'est le KAX 700, il y a cinq cônes. Mm -hmm. Donc on a Spaghetti, Tagliatelle, oui. Linguine, Papardelle et des Crinkles. Donc on va en montrer deux, voire oui. trois même, on, a, on, a, on, a, on va voir. Oui. C'est parti Oui, on va commencer par les spaghettis. Alors de nouveau, donc, on doit le disposer sur la sortie lente de notre robot. Vous avez un petit verrouillage ici. Hop voilà. Super simple. Donc, on vient planter... À toi La courgette, allez. Tu mets à, la, tu mets à quelle vitesse Je mets la, le minimum. Si des fois le, le légume est un peu dur, mais c'est super facile en fait. Oui. Faut pas mettre un légume trop trop long. Ouais. Et tu prépares quoi avec ça mais Tu peux faire euh, des spaghettis courgettes avec des pâtes. Donc, ouais. ça accompagne, donc c'est un peu plus simple. C est, c est, ça accompagne en fait un plat, un plat, ça donne des couleurs dans ton plat. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'apporter des couleurs. Après, y a, euh, on peut très bien se dire que ça, c'est pour euh, les gens qui aiment fort les légumes, faire un spaghetti de courgettes avec une sauce tomate, un peu de basilic. Euh, pourquoi pas On peut faire des gratins, euh, on peut les mettre dans des salades. On va faire la carotte. C'est parti. Alors, on va faire les crinkles. C'est parti. Avec la carotte. On vient mettre son accessoire. En fait, ça met quand même de la, de la vie en fait, dans les plats quand on fait ce genre de trucs. Parce que ça prend quand même que deux petites minutes. Oui. On utilise son robot à 100%. Voilà. C'est reparti. Voilà. Pour ceux qui ont quand même plus de force, je conseille quand même de maintenir un peu cette partie-ci en place. Voilà, mais... Oui, mais il ne faut pas appuyer très très fort. Là, c'est vraiment juste... Ça je vient tout seul. Hein. le légume. Mais euh, je n'appuie pas forcément, il faut vraiment le laisser euh, l'appareil fonctionner. Tu peux faire ça aussi avec des pommes de terre, tu vois, tu les fais frire comme ah des oui. frites. Euh, et on a dans ça fait un peu de. Ouais. Voilà. Voilà. Et c'est assez précis en fait, au niveau de la coupe ouais. aussi. Euh... Donc voilà, ensuite varier les plaisirs, euh, courgettes, Donc, on ne sait pas le faire avec des légumes avec beaucoup d'eau, comme l'aubergine c'est quand même assez compliqué, on ne sait pas le faire avec tout. Oui. Mais voilà, on sait en tout cas faire un maximum et, et agrémenter les plats, agrémenter les couleurs. On passe à la suite On passe à la suite. Troisième accessoire qu'on va vous présenter, c'est L'accessoire à pâte fraîche, euh, avec ses filières qui sont en option, mais c'est le KAX 910ME. Et alors, donc, vous pouvez choisir la filière que vous avez envie pour réaliser les pâtes, la forme que vous souhaitez. Alors, on va faire ici le, la AT910-004. C'est un peu précis, mais comme ça, vous vous y repérez. Oui. C'est le Macerone Lishi. Alors, on vient le disposer, voilà, alors vous serrez ensuite l'accessoire pour venir couper les pâtes, comme ceci, tout est en place, alors on prend sa pâte, bien fariner sa boule de pâte. Ah donc ça descend tout seul Oui Alors tu peux couper avec ceci, mais moi je préfère couper au couteau. Tu as, plus de, as oui. plus de liberté au couteau. Voilà, c'est plus facile. Si la pâte ici, je vais quand même pousser un petit peu. Voilà. Après, la pâte descend toute seule. Il faut être rapide. Hein. Donc allez, tu peux faire des pâtes en 15-20 minutes. Tu as des pâtes fraîches Ouais, tout à fait. On va montrer un peu les formes. On arrête On va arrêter. Alors, on a vraiment donc les macaronis maison. Et tu prépares ça avec une petite sauce tomatée, toute simple pour ça. Voilà, un peu de basilic, un peu de parmesan. Alors, le deuxième accessoire, on avait dit qu'on faisait des fuzili. Donc, c'est parti. Deuxième accessoire, deuxième, deuxième filière. Deuxième filière, fuzili. Fuzili, donc on est sur le AT910-010. Ok. Vas-y. Voilà, parfait. Remarquez le petit écran quand même très très bien fait pour protéger vos filières en bronze. On le répète, mais c'est important, ça ne passe pas à la vaisselle, c'est quand même super important. Mmh. Vous avez, oui, c'est vrai qu'on a oublié de le préciser ça, Mélanie, mais on a... Oui, pour un le accessoire, nettoyage. accessoire, voilà, qui sert à nettoyer avec deux embouts, ceci. Tout à fait. Alors, on met le plateau, de nouveau bien bien fariné. Sa pâte. Sa pâte. En fait tu la farines pour pas qu'elle colle dedans en fait. Oui c'est euh, ça. Sinon il faut beaucoup plus pousser. Oui, hein, il faut ça. bien bien qu'elle soit sèche. Donc il faut vraiment pas hésiter. Et on est parti. C'est toi qui coupe maintenant. C'est moi qui coupe. Ouais. Okay. Tu les vois sortir. Donc les premières. Elle est un peu plus longue. Donc on colle bien, tu colles bien ton couteau contre comme ouais. ça. Et hop Voilà, voilà parfait. C'est un peu chaud aussi hein, aujourd'hui, donc euh, ça colle un petit peu plus. Voilà. Voilà, donc vous les faites plus courtes, plus longues. Et alors, soit on les farine, on peut également les mettre séchées, je pense. Le oui, mais après, si tu les farines bien, comme les, les petits macaronis qu'on a fait, tu les mets sur un plateau et elles vont sécher très, très rapidement. On passe au suivant. Parti. Et c'est parti pour le quatrième accessoire. Très bien. Euh, donc, c'est un pack. Donc, c'est le MAX 980 Pasta Expert. Voilà. Là, c'est les trois filières dans une seule boîte. Tout à fait. OK. Tu l'as dit Lasagne, spaghetti Oui. Ok. Et fettuccine. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, fettuccine, c'est une sorte de tagliatelle. Et donc, tu vas faire Je vais faire. Alors, pour faire des fettuccine, il faut d'abord passer euh, donc, sa feuille de pâte dans euh, l'accessoire à lasagne. Ouais, okay. Et ensuite, on peut choisir soit de faire des spaghettis, soit des fettuccine. Donc, en fait, un laminoir, quoi. Voilà, tout à fait. Il faut d'abord va... le passer dans le laminoir. La Ça va Oui, c'est quand même super simple. Il hein y, y a vraiment. Donc... Faites vos pâtes fraîches à la maison. Vous avez un robot Kenwood, que ce soit même un cooking chef ou un autre. Là, c'est un cooking chef parce qu'il il a plus d'options, il est plus pratique pour ce qu'on fait. Donc on commence sur le numéro 0. C'est là que les deux rouleaux sont les plus larges. Et plus on va augmenter dans les chiffres, oui. plus le laminoir va se serrer, les rouleaux vont se okay. serrer pour avoir une feuille de plus en plus fine. OK. Ça va Tu le fais en plusieurs fois Oui. Donc on met toujours sur le 0 pour commencer. On l'aplatit légèrement. Et on la passe. Alors, il faut pas hésiter à la fariner à chaque fois pour être sûr qu'elle ne colle pas au rouleau. Donc on le met sur 1. OK. Alors, moi je triche un petit peu, je fais pas 1 2 3 4, je fais généralement 1 2 4. Oui. Je fais tous les multiples de 2. Donc là 6. Alors, si votre pâte est trop fine, qu'est-ce qui va se passer Vous allez avoir des trous dedans. Donc, quand vous la sortez, s'il y a un trou dedans, c'est que vous avez été trop loin au niveau de On la nourriture. vous au cas où vous, Tu fais une boule et tu recommences, quoi. Recommence. Ouais. Mais là, elle est bien. On ne va pas aller plus loin. Voilà. Ça, c'est fait. On a mis quoi Moins d'une minute Oui, vraiment... Euh... Donc il vous faut automatiquement un commis de cuisine pour tenir la pâte euh, <rire> bêtement Mais <Allez>. non <rire> C'est parce que t'es là que j'en profite. Alors, donc ici, l'accessoire à Fettuccini. On le remet en route. Alors je vais refariner. Vas-y Thomas. Tu peux ah, vous la poser merci. là Oui, voilà. Merci Thomas. On la refarine pour être sûr de nouveau qu'elle ne colle pas. Hop. Et alors, on peut faire euh, donc aussi des lasagnes, des ravioles. Ouais. Tu vois, si tu veux faire des petites ravioles farcies. Et on va les laisser tomber. Ah, J'ai pas besoin de toi Thomas. Vous pouvez le lâcher. Euh... On passe pas ses doigts dedans, oui. très important. Oui. Et on ne met pas ça au lave-vaisselle. Et il y a un entretien régulier de vos accessoires, mais on ne met pas ça au lave-vaisselle, c'est important. Donc voilà, as ton petit nid de peau, Voilà. tout simplement. Donc, moi, je les farine bien pour éviter qu'elles ne collent entre elles. Et vous avez vos tagliatelles qui sont prêtes. Oh, c'est magnifique, hein. ouais. franchement. Voilà. Eh ben, ouais. L'accessoire est, est fait C'est fait, au suivant. C'est parti. Cinquième accessoire euh, L'accessoire est découpé en D. En brunoise, oh, en brunoise. Thomas. <rire> K-A-X-K-A-X-400. Mm -hmm. C'est fourni en deux pièces, Enfin, la, voilà. la pièce maîtresse, sortie lente. Euh, lente. Voilà. On le dépose, on le clipse bien. Okay. Il est prêt. On découpe en des euh, soupes euh, ou... Oui, ou alors si tu veux faire une macédoine de légumes. Ok, donc il y a un disque à l'intérieur. Oui. Ok, qui sait donc à découper une tranche. Voilà, on peut choisir la vitesse. Ah oui, oui effectivement. Oh. <rire> effectivement, ça va très très vite, on va <rire> diminuer. Et c'est parfait. Et le hein. job est fait. Avec un couteau, ça t'aurait pris euh, 10 minutes. C'est super rapide et... Un deuxième légume Allez. Ça fait un mélange de couleurs. Vas-y, je, je, je m'arrête. Pour ceux qui ont peur, j'arrête. Ma sinon, il y a le. <rire> Regarde, il y a le petit, la petite partie. Ouais, C'est quand même. Ouais, C'est top. Hein. Magnifique. Voilà. Donc, on a vraiment. Voilà. Petit accessoire très sympa. Super utiliser. pratique, ça surprend et voilà, amusez-vous avec ce genre d'accessoire. On continue On continue. On continue. Sixième accessoire. Le food processor, oui. accessoire multifonction KAH 647. C'est important. Voilà, c'est un appareil qui va, enfin un accessoire qui va vous permettre de hacher, râper tous vos légumes. Donc il y a six disques qui sont fournis avec, dont deux pour émincer, c'est-à-dire pour faire des fines tranches, deux pour râper, donc oui. si on veut plus fin ou plus grossier. On a ensuite un découpe euh, en bâtonnet, c'est pour faire des fines frites, des fins en bâtonnet Et alors ça, c'est plutôt pour râper, donc pour le okay. parmesan, les choses comme voilà, ça. Que... Et alors vous avez ici le couteau, le couteau qui va euh, hacher vos préparations. Tout va au lave-vaisselle, sauf l'adaptateur. Premier légume, on va émincer. Alors, on y va. Tu fais fonctionner ça pratiquement à fond euh, Pas ça forcément. Dépend. Oui, pas forcément. C'est pas... Euh... Voilà. Ah oui, donc c'est tout. Ok, il faut plus avoir peur de faire ces salades. N'achetez pas les salades toutes faites. Et vous avez des lamelles de concombre. Alors, le deuxième disque que je vais donc euh, utiliser, c'est pour râper. Tout simplement, râper ces carottes. On peut le faire fin ou plus grossier, ça dépend de ce qu'on veut. Merci. On pourrait même mettre trois carottes. donc. Les, les, les. Relativement silencieux quand même. Qu Et qui est un peu récalcitrante. On a pas plus Allez plus vite pour les carottes. Oui, donc plus le fruit est dur, plus faites tourner donc. rapidement le disque. Ça évite en fait au moteur de surchauffer, la carotte passe un petit peu plus vite dedans. Et on a de la carotte trapée. Voilà, donc six disques et un couteau multifonction KAH 647. On a encore quelques accessoires à voir ensemble, je pense. C'est parti y va. au quotidien. Septième accessoire. Oui. Alors le plus simple, mais on voulait quand même vous montrer même des. Des choses simples, AT312, le, le pré Le L'idée, quand même, c'est de dire, on sait tout faire avec son robot. C'est ça. Avec voilà. son Kenwood, on fait tout. Il y a des accessoires très simples, d'autres un peu plus compliqués, mais l'idée, c'est d'avoir vraiment une idée globale de tout ce que Kenwood propose. Le robot reste au plan de travail, on sert de tout, tous les matins, midi, voilà. et les préparations quand les amis viennent. Alors, on vient mettre l'adaptateur, on vient bien le fixer. Ensuite, vous mettez le bol, Voilà. Il ne reste plus rien, il est bien vidé. Il va vraiment bien, effectivement. Voilà. On récupère le bol. Voilà. Si on n'aime pas la pulpe, on l'enlève. Et vous avez le jus de citron fraîchement pressé. La petite cure détox du moment. On voilà. peut manger des gâteaux, mais une petite cure détox Ça de temps du en temps, c'est bien. Quand <rire> voilà, le agrume de chez rapide, facile et pratique. On passe à la suite. Tout à fait. Huitième accessoire. Le mini chopper mm -hmm. donc également mini hachoir, voilà. etc. AT 320. Alors, on aime bien, toi et moi, ce, ce, petit, ce genre de petits oui. accessoires là, il est quand même sympa. Hein. Alors, il est aussi vraiment fait pour euh, broyer les épices. Okay. Donc euh, sa première fonction, c'est vraiment pour euh, moudre le grain, des choses comme ça. Ouais, okay. Si on veut faire euh, des graines de lin pour euh, le pain, des choses comme ça, on peut les mixer. C'est vraiment so sa première fonction. Après, on peut faire un pesto dedans. Voilà, c'est ça, ça, une soucis. petite farce, hein, voilà. une petite enchaillate. Oui. Il fait ça là-dedans. Oui. Mais il est assez bon. puissant pour les épices. Il est fourni normalement, petite précision, avec quatre pots quatre en, en verre. verre. Oui. Bon, là, on en a que trois. <rire> Le quatrième se trouvera dans la boîte. Donc, euh, vous mettez les épices euh, dans le petit pot. Il hein. n'y a, a vraiment rien de compliqué. Ici, je le fais avec du poivre, euh, mais hier, je l'ai fait avec de la vanille. Donc, j'avais des gousses de vanille euh, chez moi qui étaient euh, sèches, et euh, je les ai mixées pour faire de la poudre de vanille. Donc, c'est comme ça qu'on obtient de la poudre de vanille. Attends, tu mixes tout parce que normalement, la vanille, on l'ouvre. Oui, on... Voilà. voilà. Donc, en fait, moi, j'ouvre ma vanille, je les graine. Ouais. Et les grains, je les mets ben, dans ma préparation, dans une ganache, dans une crème pâtissière. La gousse qui reste, je ne la mets pas dans la crème, je la mets dans du sucre vanillé. Et ça fait du sucre vanillé naturel. Okay. Quelques semaines après, elles deviennent toutes dures. Et ensuite, je les entrepose, j'en garde quelques-unes. Et puis, je les mixe et j'obtiens de la poudre de vanille. Alors, ici, il faut bien le positionner. Donc, vous avez deux petites... Il faut vraiment bien voilà, le mettre dessus. C'est juste ça. Parce que la première fois, on chipote un peu. Mais une fois qu'on sait qu'il faut bien le placer, et puis vous mixez. Okay, voilà. Attention, ça va piquer au nez. Là. Ah, là, <rire> si on éternue, ça en dirait. Voilà, Voilà, regardez, vous avez vraiment... <rire> ça pique bien. Ça pique quand même pas mal. De... Du poivre moulu. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire toutes vos épices. C'est super intéressant parce qu'on sent... C'est vraiment... Euh... Bien, euh, bien poivré. On a vraiment les, les arômes qui sont beaucoup plus libérés quand on prend des graines et qu'on les mixe que d'acheter la poudre directement toute faite. Voilà, donc c'est le mini chopper de Chickenwood AT320. On continue, on en a encore quelques-uns à faire. On en a encore. C'est parti. Neuvième et dixième accessoire ensemble. Alors, tu nous as demandé de préparer le blender, mmh. le KH358, si je pas, qui est en verre. Voilà. Euh, donc, il résiste également à la température et la sorbetière, la AT957. Donc, tu vas faire quoi avec ces deux accessoires Alors, je vais préparer euh, un sorbet fraise. On est okay. cette saison. Tout simplement. On peut également faire de la soupe au cas où là-dedans. Oui, tu peux de faire là. de la soupe. Ici, on va combiner juste les deux. Comme ça, on joint l'utile avec. Okay. Je précise également qu'on si parle de faire de la soupe, de mixer de la soupe. Ce n'est pas un blender chauffant. C'est important. Ce qui est chauffant, c'est le robot. Okay, oui. Mais pas le blender. Donc, voilà. on peut faire tout ce qu'on veut dedans. Des smoothies, des milkshakes. Mm -hmm. Voilà. Mais ici, on va préparer le sorbet fraise. Donc, voilà. Alors, on va juste mettre les fraises. L'avantage du blender, c'est qu'on a vraiment, quand on mixe le potage dedans, on a un potage qui est très velouté. Okay. Donc très crémeux, sans ajout de crème. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques. Moi, je tourne toujours. voilà. Sur la sortie rapide. La sortie rapide. Première chose, on mixe les fraises. Super rapide, <rire> c'est vraiment super rapide. Très bien. Alors, elles sont bien mixées. Je vais rajouter un tout petit peu du citron. Je ne vais pas tout mettre, sinon. Euh... Le jus de citron sert à quoi dans la préparation euh, Ça va apporter un peu de peps, un peu d'acidulé euh, au. Dans, aux... dans, dans ton sorbet. Oui, ça va okay. un peu apporter encore un peu plus de fraîcheur. Le sucre. Ok. Alors, quand on met un, un sorbet au surgélateur de temps en temps, quand j'ai déjà fait plusieurs sorbets, vraiment, il, il se coagule complètement. Il devient dur. Il devient complètement dur. Comment on fait pour éviter ça dans, dans Alors, le congélateur Alors, malheureusement, on ne peut pas l'éviter. Okay. Ce qu'il y a, c'est que les glaciers, ils ont des congélateurs qui sont à moins 12, moins 14 degrés. Okay. Nous, notre congélateur domestique, il est à moins 18. Et donc, c'est cette différence de température qui fait qu'on a... Tout se cristallise, en oui, fait. L'eau vraiment, vrai. vraiment gèle, oui. l'eau qu'on contient dans les fruits gèle. Okay. À... En fait, c'est trop fort. C'est juste le, le congélateur qui va trop fort. Okay, mais bon, voilà. Je sors la sorbetière Oui, je veux bien, Thomas. Voilà. On a mis la sorbetière préalablement au congélateur. Une matière à l'intérieur qu'il faut au préalable réfrigérer. Oui, c'est voilà. Au minimum, 12 heures, idéalement 24 heures à l'avance. On ne peut faire qu'une seule glace à la fois. Donc, C'est-à-dire qu'ici, on va faire le sorbet. Après, on doit la remettre 12 heures au congélateur pour pouvoir faire une glace voilà. supplémentaire. Mais un litre et demi pratiquement, dedans. Oui, c'est ça. C'est une, une bonne capacité. Une bonne capacité de glace. Donc, ensuite, on vient... Hop, se mettre ceci, puis bien le fixer. Voilà. Voilà. Donc on <rire> met la spatule. Donc on va le remonter comme ça. Oui. Alors. Voilà. On met le petit œillet vers soi. Il faut juste supporter un tout petit peu. Il faut jamais forcer. Voilà. Sur, jamais. Oui, surtout jamais forcer. Forcer, pardon. Et ensuite, il faut d'abord commencer à le faire tourner avant d'introduire le liquide dedans. Okay. Ça va. Sinon, la, le, le sorbet va figer directement et l'hélice ne va plus tourner correctement. Alors, ça doit pas aller très vite pour la sorbetière. Ça doit vraiment et aller sur vite, le, minimum. le minimum. Oui. Pour le blender, au, au niveau du nettoyage, je conseille toujours euh, mettez de l'eau dedans, mettez de l'eau dedans, remettez-le sur le blender. Après, ça permet quand même de nettoyer des fois, d'aller chercher en fait les saletés qui pu se trouver à l'intérieur. Le socle ne va pas au lave-vaisselle et vérifie que le joint est quand même toujours bien mis oui. dans le fond de la bas. Après, on peut le dévisser. Hein. On peut oui. le dévisser pour mettre le verre euh, au lave-vaisselle. Et voilà. Combien alors... de temps attend d'ici Une demi-heure, une bonne demi-heure. Comme il fait chaud ici, on a dit 40 minutes, mais oui. une demi-heure. Et vous avez le meilleur, hein, Thomas, c'est de manger le sorbet quand il vient d'être fait. C'est vrai Ah oui. Quand il est turbiné, c'est là qu'il est euh, fantastique. Moi, ce que j'ai à la fin du repas, euh, quand je reçois, je le mets en route, et puis 45 minutes après, on mange le sort. Ok. Donc là, le résumé entre le blender et la sorbetière. On en a pratiquement terminé, je pense, avec les accessoires. On terminé. a fait à très très grand tour. Thomas, je n'ai plus qu'une seule chose à dire. À l'attaque. <rire> c'est super bon. <rire> Mélanie, c'est vraiment <rire> très très bon. L'accessoire sorbetière, mm -hmm. le blender... En quelques minutes, tu as fait ton sorbet. Limite quand les gens viennent, euh, viennent à la maison avant, tu fais ça en fait. Euh... Tu vois, il faut juste des fruits frais. Après, tu peux le faire avec de la framboise, d'autres fruits. Tu mixes, tu mets. Tu le fais. Oui. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée aux accessoires Kenwood pour plus de facilité. Dans la description, vous avez tout le timing. Suivez-nous sur le, le blog, évidemment sur Instagram et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous. Voilà, suivez-moi sur Maman fait un gâteau où vous pouvez retrouver d'autres recettes réalisées avec le Kenwood et les accessoires. Tout à fait. YouTube, Facebook et Pinterest et Instagram de notre côté. Abonnez-vous. Bisous secrets. Ciao. ciao, ciao.